Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui petite vidéo sur un nid de frelons européen Donc, Je vais vous montrer l'endroit où il est placé C'est plutôt sympathique comme endroit Et la forme du nid est pas mal aussi Bon, j'ai des petits amis avec moi qui m'accompagnent qui Je vais vous montrer Regardez comment c'est magnifique C'est magnifique Petit selfie Un petit pouce bleu Donc ça boit et le nid il est juste là Je ne sais pas si vous allez le voir Juste là Donc il va falloir que je mette l'échelle Et que j'aille traiter ça Voilà donc on est dans une grange d'accord. Vous avez vu il y a des chevaux et tout Donc C'est quand même magnifique hein Qu'est-ce que vous en pensez les LDD Qu'est-ce que vous en pensez Regardez ça. N'aie pas peur. Donc euh, allez, je vais m'habiller et, et bien, on va aller préparer ça. des oh, oh, oh, oh, oh, oh. frelons. Allez, c'est parti pour le combat. On va aller voir ce nid. Allez. Ouais. Là, on doit être à peu près à 4-5 mètres de hauteur. On va aller traiter ce petit nid. Enfin, ce petit. Il est pas mal quand même. Il est pas mal. Il est, il est magnifique. Vous allez voir cette beauté. Là, je suis en train de m'approcher et j'hallucine. Surtout la forme qu'il a. Allez, vous êtes prêts DDD Vous êtes prêts Vous êtes prêts Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tellement qu'il est gros, il va falloir que je recule la GoPro. Regardez par rapport à moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau Allez, un petit pouce bleu pour le nid Donc on va essayer de regarder par dessous Donc vous voyez, les frelons montent par cette poutre Et l'entrée principale est juste dessous Allez, on va mettre un coup de poudre à l'intérieur et après on regardera le nid, depuis près Je ne sais pas si vous entendez le bruit Regardez-moi comment c'est magnifique. Allez, on va essayer de regarder ça depuis près. Regardez comment c'est fabriqué. Regardez ça. Protection. Vous avez vu la protection qu'ils ont fait On ne voit pas encore les galettes. En fait, de compte, le nid, au niveau des galettes, il ne doit pas être si grand que ça. Hein. Regardez, que de la protection Alors, à mon avis ils doivent sentir l'hiver arriver allez on va rentrer à l'intérieur du nid vous allez voir les galettes c'est vraiment petit par rapport à la taille du nid donc ce qu'il faut savoir que là, tout cet espace, si on aurait laissé le nid, ben, ça aurait été rempli de galettes donc là on se prend vraiment au plus tôt, donc vous avez quand même fait une grosse structure pour pouvoir agrandir au niveau de l'intérieur bon les chevaux ils sont partis, à mon avis ben, ils ont bien fait bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que c'est un euh, nid de frôlant vous l'avez trouvé magnifique comme moi hein N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les DD.